Monique sur les crêtes et un public du matin avec, en guise de surprise, une ex-ministre de la culture qui me dira un mot en fin de spectacle. Belle Pagaille a vraiment joué la carte de l'illusion avec une randonnée théâtrale. On constater que la solidarité existe encore dans ce pays. Ouais, comme je le dis souvent, tout seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Bon, euh, Caroline n'est toujours pas là. Alors ce que je vous propose, c'est que, en attendant, on se regroupe et on s'organise. Ça va Isa Isa c'est ça oui. Isa, d'accord, donc quand il y a un problème, okay. voilà, vous allez voir Isa. Okay. On espère qu'il n'y a pas de problème, évidemment, bien sûr. J'espère aussi. Hein. Merci Isa. <rire> bon voilà, j'ai pris le temps de construire ça aussi. Elle ne quitte jamais, elle est partie avec, c'est sûr. Je, on sait pas. On sait pas pourquoi elle est partie. C'est quoi ce, ce groupe Toutes les personnes que j'ai prévues. Tu les connais tous ces gens oui, oui, oui, on se connaît par, euh, par bouche à oreille interposée la plupart. Hein. Ouais, tu ne les connais pas quoi Si, il euh, y a Marcus. Marcus qui a... qu'est-ce que c'est que ce truc bah, C'est Monique. Non Ma mère, je, je sais que c'est ma mère. Mais... Oui, à Caroline, la fille de Monique. Oui, je suis Caroline, la fille de Monique. Oui, alors je suis pas sûr okay. que tout le monde t'entende si tu restes là. Tiens, regarde, tu peux monter par ici. Voilà, je... Je suis Caroline, donc la, la fille de Monique, la dame que vous êtes tous venus chercher. C'est bien, vous êtes venus nombreux. Parce que j'ai écrit à Jérémy pour lui demander d'envoyer deux, trois textos à des potes débrouillard. Et, bon bah, je vois que le message a bien tourné. C'est formidable, Elisa Pereira. Je suis Elisa Pereira, oui. Tu es l'aide à domicile de Monique. Oui, je suis l'aide à domicile de Monique. Et tu es aussi la dernière personne à l'avoir vue. Oui. Et c'était quand Hier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail peut-être okay. ben, Dans le détail, je suis arrivée chez elle hier à 8h40. C'est plutôt d'habitude parce que normalement j'arrive à 9h. Et là je voulais avoir le temps et je voulais lui apporter des chouquettes. Alors je suis passée chez Linares, la boulangerie. J'ai acheté des chouquettes, j'en ai acheté 16, pas 8, parce que Monique elle, elle aime partager, je voulais qu'on qu puisse avoir la quantité. Tu sais Jérémy, si tu vas chez elle, avec un petit gâteau portion, et eh ben elle le coupe. Voilà, Monique elle adore les chouquettes, alors euh, j'en ai pris 16 pour qu'on en ait assez. Ok, t'as pris 16 chouquettes et ensuite euh... J'ai pris 16 chouquettes et ensuite j'ai toqué à sa porte. <rire> Super, donc si vous entendez ça, rappelez-moi votre prénom <rire> Isa, vous intervenez, okay. c'est clair Ok. S'il y en a qu'on qu parle, ça six va six derrière. Six oui. Okay. Oui. Ça va derrière. Oui. Ça va derrière. Ok. Oui. Comme ça, et ce qui est bien, c'est qu'à partir de là, on peut être trois. Caroline, viens voir. Oh bah non, bien, non, non, non, non, non, s'il te plaît, on cherche des solutions là ensemble. Allez, de ton Fais moi confiance. J'ai fait ça tous les mercredis après-midi. <rire> voilà, donc là, je vais me mettre debout sur ses épaules. Avant, je fais un simple transfert de poids. Ça va, regardez, ouais. ne faites rien. Bon, allez, on y va, c'est parti. Transfert de poids. Okay. Donc, non, non, mais là c'est. Et là, là c'est je ne veux rien faire. Ah oui, okay. ben, c'est voilà. sûr. -ce que... Voilà, et non, rapprochez-vous, rapprochez-vous comme de... ça. Remontez sur les épaules, oui. Ça marche aussi comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'à partir de là, on peut être quatre. Donc, vous mettez vos pieds là, et moi, je prends vos fesses dans mes mains. D'avoir quelqu'un comme ça avec qui euh, regarder le paysage, quoi. Les arbres, les vaches, les cailloux, les brindilles. Ah elle a pas à chier, tout ça, ça aide quand on a envie de se trancher les veines. Hein? Attendez, qui parlait de se trancher les veines? Je lui ai dit, Monique, je crois plus en l'amour. Monique, elle a trouvé les mots. Elle m'a dit, t'inquiète, à ton âge, l'amour, ça repousse vite. <rire> Un peu comme cet arbre. Il grandit, il bourgeonne, il fleurit, il est plein de. Elle vit vivre ensemble Ah oui On l'a vue, on pouvait pas la louper Puisque bien. bien Elle nous a fait rire Moi je lui ai tout de suite dit, chérie, il faut se rendre à l'évidence, cette femme a des choses à nous apprendre Ouh. Duval, maman. <coughs> Elisa, ça va Signal Isa, Isa, Isa, Isa. Ok, ok. Vous y allez vous poser un diagnostic rapidement. Allez, allez. On voit tous un verre d'eau et on s'explique. D'accord non, non j'en veux pas de flotte Moi, tu vas me dire ce que t'as fait avec ma mère Vous oh oh oh. de... allez vais... vous calmer, Caroline, d'accord Parce que là, ça, ça commence à être lourd Oui, ça sert à rien d'agresser les autres, ok <cười> Vas-y. Vas-y, <rire> Un matin, j'arrive chez Monique. Elle me fait passer au salon elle me demande si je veux un thé ou un café. Un café, il vous paye pas pour boire le café avec ma mère hein Calme-toi calme que... Non, mais c'est bon, je suis complètement d'accord avec vous, Caroline. Je me suis dit la même chose, faut que je fasse l'évite, faut que je fasse l'aspirateur, faut que, que je fasse les une toilette. Les ça suffit Caroline, arrête Oui, je l'ai fait toutes les semaines, l'évite. Les Mais ce matin, elle me dit que l'évite, l'aspirateur, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je m'asseye et que je l'écoute. Et là, elle s'y colle le... Vous êtes bien sur le répondeur de Caroline Duval. Je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez-moi un message ainsi que vos coordonnées, je vous rappellerai plus tard. Car en ce moment, je te laisse un message vocal parce qu'il faut que je prenne le temps de bien t'expliquer. Alors, j'ai tout mis par écrit pour être sûre de ne rien oublier. Voilà. J'espère que tu t'inquiètes pas trop. Tout va bien. Je suis heureuse et sûre de moi. J'ai fait le choix de partir. Je rejoins des amis, audettes, et Serge. On est parti pour le grand large. On n'est pas seuls. On est plus de vingt-six Nous nous appelons les dissipés. Nous sommes vieux et vieilles. Petit à petit, nous nous sommes rencontrés. On s'est organisé. On s'est soutenus. On s'est coordonnés. On a voulu exister politiquement. On a voulu se faire entendre. Quand est-ce qu'on parle de nous quand on s'inquiète du financement des retraites, lors d'un scandale dans les EHPAD privés pour dire qu'on ne produit rien, qu'on coûte trop cher, pour dire qu'on est dépendant et fragile. C'est une découverte de de ce festival qui est un lieu d'hospitalité, de création, de liberté, de bonheur d'être ensemble, d'émotion, ouais. tout ça à la fois. Alors c'est important parce que je crois que c'est presque le dernier festival en France où il y a encore une liberté, ah, comme ah, il y a ici à ah. Aurillac. Bon, la liberté, on peut en trouver dans tout, et d'ailleurs il faut la préserver. Regardez Salman Rushdie qui se fait poignarder mmh. parce qu'il écrit regardé par quelqu'un qui ne l'a sans doute pas lu, donc il faut tout le temps se battre. et Le théâtre est là aussi, la danse, la musique, mm -hmm. les lieux. Mais c'est vrai qu'ici on sent c est, c est vrai, la force de, cette, de la puissance. Bon, on est vraiment de dans la, des de la, terrains chaotiques. Et euh, aussi là, la puissance de l'hospitalité, c'est oui, très très ouais. important. Bon, à Arles aussi. Hein, oui, bien sûr, mais Moi je suis nimois, euh, je peux vous dire que euh, en tant que nimois on aime venir à Arles. Mais un peu le... Parce que les Arlésiens sont très très... Euh... Euh, jovial, et puis il euh, y a une hospitalité aussi. Et puis, après des périodes où on a été euh, refermés sur nous-mêmes, où on connaît des périodes dramatiques avec la, la guerre et mm -hmm. aussi euh, les ébranlements des démocraties, etc., euh, plus que jamais, on a besoin de ce ouais. lien, et puis avec, est en train de, de devenir évident pour tous, mais sujet sur lequel nous... Nous disons depuis tellement longtemps qu'il est urgent d'agir, c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau de la perte de la biodiversité, ouais. du réchauffement climatique. Plus que jamais, il faut arrêter, comme dit Bruno Latour, d'extraire, d'être dans une politique extractive, et il faut être dans le lien. Et c'est pour ça que dès lundi commence à le festival Agir pour le vivant, ouais, ouais, la ouais, semaine ouais, de débat que nous organisons. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a énormément de gens qui vont venir débattre. Euh, Écouter, partager, euh, se réfléchir, euh, se retrouver ouais, important. Euh, dans, dans ce, dans ce moment-là, sur ces sujets-là qui sont capitaux, et qui sont ces sujets de transition environnementale et sociale sont aujourd'hui euh, euh, la priorité. Ouais. Bah, écoutez, merci euh, François Nissen, et puis bon, bon festival. Merci. Et je peux rajouter que cette, oui. cette, cette, ce spectacle que nous venons de voir, qui est en même temps une déambulation dans la nature, qui fait percevoir l'importance que nous sommes vivants parmi les vivants, mm -hmm. et qui fait percevoir, je dirais, aussi les choses, non pas comme des problèmes en permanence, mais comme les possibles. Et c'est l'expression de cette Monique de 80 ans qui veut qu'on parle de... Des, entre guillemets des vieux et d'Alzheimer oh, aussi. Et pour, est, ceux est qui, pour, le, pour le possible, oui et il faut aller voir le spectacle de Yann Lheureux sur euh, justement sa maman, je ne sais plus comment est le titre, qui parle et qui dit exactement le même sens au lieu de, de dénoncer, de dire l'horreur, essaye de dire ce que ça amène mm -hmm. et, et la poésie de certains, certaines choses. Ok, <rire> merci